Salut les astros, alors bienvenue dans les chroniques variabilistes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les astronomes ont bidouillé le système de désignation et de notation des étoiles variables. Vous allez voir, c'est tout un bazar. C'est parti Alors, euh, bah, déjà, euh, certaines étoiles variables ont beaucoup plus de chances que d'autres. Et oui, parce qu'elles sont connues depuis fort longtemps. Euh, avant qu'on découvre qu'elles étaient, va qu étaient variables, on leur avait donné simplement un petit nom. Euh, comme par exemple Antares, euh, Miracetti, euh, voilà. Euh, ces étoiles variables sont connues depuis la nuit des temps et elles ont conservé leur nom. Pour les autres a été un petit peu plus compliqué alors on a commencé par dire bon ben bah, euh, alors c'est un gars je sais plus comment il s'appelle euh, ce gars là il s'appelait Argelander hein, voilà euh, il a trouvé un système euh, plus ou moins tartignol pour les euh, leur donner un nom alors, on a dit bah c'est pas compliqué des étoiles variables il n'y en a pas beaucoup hein, on va les nommer à partir de la lettre, dans chaque constellation, on va les nommer à partir de la lettre R jusque Z. Donc R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà, bah, ça fait 9 possibilités. Donc voilà, le gars il se dit, Tout de toute façon, des étoiles variables, il n'y en a pas des masses. Euh, il y en a, on va dire, 9 par constellation, c'est déjà pas mal. Hein. Le problème c'est que ce c'était pas assez. Donc euh, bon, pff, allez... Euh, on va quand même garder... Alors déjà, le gars, hein, euh, pourquoi il fait commencer euh, ses, euh, ses lettres par R, je ne sais même pas. Hein, pourquoi R Déjà, un peu bizarre hein, le gars. Hein. Euh, alors il se dit, bon, ben puisqu'il y en a plus que 9, hein, puisqu'on en a trouvé une dixième, et puis une onzième, puis une douzième, Bon bah ben, c'est pas compliqué, on va faire un système un petit peu plus compliqué. J'ai trouvé une super idée. On va faire euh, donc euh, on va doubler les lettres. R R R S R T R U R V R W R X R Y R Z Et arrivé à R Z, on passe à S. Donc, S, T, S, U, S, V, S, W, etc., etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive à Z, Z. Voilà, bah, ça nous fait, euh, si on compte bien, euh, d'ailleurs ça, ça dessine un, un triangle de 45 euh, désignations. Donc on en a 45 plus les 9 qu'on a cité précédemment, 45 et 9, voilà. 54 euh, étoiles variables par constellation, y en a largement assez. Allez, c'est parti, mon kiki. Ben non, c'était toujours pas, pas, pas suffisant, Alors, du coup on s'est dit, oh, mais euh, pourquoi tu les as fait commencer par R, tes, euh, tes doubles lettres, là, euh, hein, c'est con. Hein. Pourquoi on ne pas par A hein, Donc on va aller de A jusque Q, puisque de R à Z, ça a été fait. Hein. Donc, euh, de A à Q, donc A, A, A, B, A, C, A, D, etc. etc., etc. Puis une fois qu'on est arrivé à A, Q, on passe à B. Donc B, B, B, C, B, D, B, etc. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive à Q, Q. Donc on refait un triangle euh, supplémentaire. Alors, petite anecdote assez sympa, et c'est plutôt rigolote. Euh, à l'époque, quand on a imaginé ce système avec les lettres de l'alphabet, la lettre J n'existait pas dans l'alphabet français. Il n'y avait pas de J. Le J n'existait pas. Nada. Débrouillez-vous euh, sans le J. Hein. Voilà. Le triangle formé par la pointe AA, AQ et QQ, hein, ce fameux triangle, euh, rajoute, euh, si ma mémoire est bonne, 280 éléments. Euh, ouais, c'est ça. 280 éléments supplémentaires. Voilà. Donc 280 plus 45 plus 9, ça nous fait 334 étoiles variables. Donc, si vous rencontrez sur des cartes, eh bien, des étoiles variables désignées par une lettre ou des doubles lettres, sachez que c'est dans les, c'est les 334 premières étoiles variables. Découverte dans, la constel... dans les constellations. Euh, mais le problème, vous l'avez deviné, c'est qu'à un moment donné, on a découvert une 335e et une 336e, une 337e, etc., etc. On en a découvert des milliers. Mais comment on allait faire ah ben, Le gars, il s'est dit bon, euh, un truc infini, on va utiliser des chiffres, parce que les chiffres sont infinis. Hein. On va pas euh, dire, il oh, bah, y en a qui ont dit, ouais, on va tripler les lettres, euh, donc, ah ah ah, ah, ah bébé, bah, bref, euh, un truc de fou, ils disent, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Bon, euh, bon, donc on a laissé tomber les lettres et puis on s'est dit, bon, bah, on, va, on va mettre euh, des chiffres, euh, donc euh, bah, euh, on va commencer les chiffres à 336. Six qu'on a déjà les 335 premières ont des lettres donc la 336e donc euh, voilà, 336 et puis pour dire que c'est une variable on va juste rajouter la lettre v juste devant donc v336 v336 v300 voilà donc euh, c'est comme ça que le, là on est tombé sur un système infini euh, voilà, pour vous donner un ordre d'idée du nombre d'étoiles variables qui ont été découvertes à ce jour, euh, et pour tout ça pour vous dire que le système euh, qui avait été euh, imaginé et bricolé euh, par euh, Argelander était complètement obsolète, aujourd'hui on est par exemple dans la constellation du Sagittaire, arrivé à V4000, voire même plus que V4000. Hein. Euh, on est à V2000 dans la constellation d'Ophicus, hein, le Serpentaire. Dans la Lyre, dans euh, l'Aigle, dans euh, la constellation d'Orient, on est à presque V-1000, hein. donc euh, des étoiles variables, il y en a à la pelle. Euh, bon, ben voilà, euh, je vous laisse donc euh, avec euh, le ciel. N'hésitez pas à mettre l'œil à l'oculaire et à vous essayer à détecter ou à regarder, contempler, mesurer, enfin mesurer, estimer la magnitude des étoiles variables. Allez, ciao bye, à bientôt